C'est crucial pour moi alors. Super. Le sujet. Euh, du coup ouvrons cette boîte je perds la tête j'ai la tête qui tourne bref du coup ça j'adore ça j'adore hein, du super travail dans ce CD, il y a la preuve que l'on cherche. Ah je peux pas t'en dire. Toi tu es juste un agent secret. Ton but c'est de me ramener les pièces. Mais laisse-moi te dire que tu as fait du très bon travail, d'accord Et j'apprécie beaucoup. Faut que Sûr, si tu le réussis, tu sors déjà un bien meilleur agent, oui, c'est clair. Super, bah bon, écoute, alors j'espère que tu vas faire du très bon travail. Bon celui deux c'est de savoir, c'est un biais cognitif on croit savoir mais en réalité, non d'accord donc c'est important de, que tu saches cette manipulation d'accord déjà parce que tu peux te faire manipuler, preuve social, d'accord fais attention à ça et puis surtout toi, tu peux influencer les gens sur la façon de penser c'est exemple que je te c'est pas la manipulation propre sociale Là, tu la connais un peu mieux, d'accord la quatrième c'est la manipulation autoritaire autoritaire qu'est-ce que c'est la manipulation autoritaire c'est simple jamais de ta vie tu vas remettre un médecin en cause, jamais de ta vie tu vas remettre ton doctorant en cause Ça